Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je suis en train de travailler sur ma formation au scalping 2.0. Alors qu'est-ce que c'est cette formation 2.0 Eh bien vous savez que pendant des années j'ai cherché une bonne méthode de trading, j'ai acheté différentes méthodes, je me suis inscrit, j'ai suivi des, des cours pendant un certain temps pour trouver une bonne méthode et euh, j'ai mis au point donc il y a un peu plus de deux ans cette méthode au scalping qui pour moi a d'excellents résultats et j'ai pas mal d'étudiants qui, qui se sont inscrits, donc euh, j'ai eu de très bons retours et j'ai demandé à mes étudiants donc, de me dire ce qui dans cette formation 1.0 pourrait selon eux être amélioré. Et donc, dans cette, forme, cette nouvelle formation 2.0, je tiens compte de tous ces aspects, de manière à ce qu'ils arrivent plus rapidement, ou à ce que vous arriviez, si vous cherchez une méthode efficace, à arriver à de très bons résultats bien plus rapidement. Donc, c'est tous ces points que j'analyse. Je, que je, je reprends la formation à zéro, donc sur base de, de mon expérience, donc euh, des, des centaines... Euh, de trades que j'ai pu penser des milliers de trades que j'ai pu, pu passer en scalping et euh, donc je reprends à zéro pour comprendre, pour me mettre à votre place lorsque vous débutez en trading pour trouver vraiment la méthode qui va vous permettre d'avoir le plus rapidement des gains positifs en trading avec cette méthode qu'on peut apprendre en une journée. Donc en une journée vous allez pouvoir vous mettre après donc euh, sur un compte de démonstration et appliquer cette méthode et euh, avec donc euh, le retour de, de mes étudiants je travaille sur les points qui vous permettront d'acquérir le plus rapidement possible cette méthode et d'avoir des résultats euh, très positifs très rapidement. Alors quels résultats Eh bien moi je reste sur un objectif de 1 à 3% par jour ce qui est quand même pas mal donc vous devriez arriver à la fin du mois à faire entre 10 et 20% de gains sur votre compte de trading, quel que soit le capital de votre compte, que ce soit 500 euros. En général, les brokers demandent 500 euros pour ouvrir un compte. Après, bon, vous n'allez pas gagner votre, votre salaire mensuel en faisant 20% sur un compte de 500 euros. Mais en prenant de l'assurance... Donc d'abord sur un compte de démonstration et puis sur un petit compte réel, vous pourrez augmenter euh, votre capital et arriver à gagner euh, des sommes intéressantes comme euh, 1000-1500 euros par jour, c'est tout à fait faisable, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Donc cette formation 2.0, je suis en train de travailler euh, fort là-dessus. J'espère la sortir très prochainement, j'hésite encore à la sortir en partie ou la sortir une fois qu'elle est totalement terminée. Peut-être que je sortirai cette version en demandant tout de suite à mes étudiants leur avis. Alors bien sûr je l'offre gratuitement aux étudiants qui avaient déjà la version précédente de, de ma formation au scalping. Donc cette formation qui était à seulement 197 euros, eh bien cette nouvelle formation 2.0, ils vont la recevoir. Alors peut-être que vous avez encore l'occasion de vous inscrire à ma formation à 197 euros et vous recevrez vous aussi gratuitement euh, donc la version 2.0 dès que je la publierai. Donc dans quelques jours, euh, j'augmenterai le prix, donc il sera à 297 euros pour ma formation au scalping. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse de vous inscrire dès aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la, partagez-la et inscrivez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche et je vous dis à bientôt. Au revoir.